Bonjour, alors c'est une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui, en tout cas peut-être pas pour vous mais pour moi ça l'est. Donc euh, j'ai acheté des insectes en Thaïlande, donc euh, on a euh, des petits asticots comme ça, on a des sauterelles. Donc euh, voilà, j'ai eu un de mes défis qui était de me prendre en photo avec tous les animaux de Thaïlande. Je me suis dit que bah, ça en faisait partie, donc bah, voilà on va tester, j'ai pas encore goûté donc euh, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc, on y va, on va commencer par euh, un truc un peu plus cool. Donc, euh, voilà, donc, euh, nous avons euh, sorte d'abeille. Bon, on y va. Mmh, pas trop mal. Ouais. Mmh, c'est un peu salé en fait, il rajoute du sel dessus. C'est un peu graissé aussi, comme c'est frit. Donc, euh, ouais, pas trop mal. Euh, après, on a. On va prendre en entier. Mmh tastico Voilà. Mmh. Ouais, on dirait un chips un peu ramolli, un peu cramoisi. C'est pas très bon, ça. Mmh. Mmh. That's really good. Mmh. Alors là, on a une sorte de larve qui, à mon avis, doit se transformer ensuite en insecte. un peu dégueu, celui-là. Ah, j'ai peur qu'il y ait du jus dedans. Oh, oh ça, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon du tout. Oh, non. Ah bah celui-là je, je vous le conseille pas du tout. Hum, Qu'est-ce qu'on a d'autre Bon bah alors la saute elle. Voilà. Ah, attendez. Voilà, donc on y va. Hum, ouais, ça va, ça croustille. Hum, un petit bout de noisette. Ouais, tu peux. Un petit coup de noisette. Pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre L'abeille, j'ai déjà fait. Hum, ah oui, une sorte de mouche. Un peu comme les fourmis avec des ailes, mais en plus gros. Hum, alors, ça, ça s'effrite. Hum, ça fait de la poudre dans la bouche. Un peu tous le même goût, en fait. Le sel, ça aide bien. Hein. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, à peu près. Qu'est-ce qu'il reste Ça, c'est quoi Ça, c'est juste une tête. Bon, je vais reprendre l'abeille. La... C'était pas mal, l'abeille. Je crois que c'est ce que je préfère, en fait. Ouais. Voilà, bon allez, pour la route, un petit dernier. Mais en tout cas, si vous venez en Thaïlande, sachez qu'il n'y en a pas dans tous les marchés, mais presque dans tous les marchés, donc vous pouvez en trouver. J'ai payé ça 30 bahts, ça équivaut à peu près à 2,50 euros. Non, même pas, ça fait moins d'un euro. Je suis bête, 40 bahts égale un euro. Donc voilà, bah, écoutez, euh, bon test, et puis à bientôt sur le blog. Ciao